Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel La vidéo d'aujourd'hui ça va être une petite vidéo que j'ai trouvée sur internet Sur un nid de frelon européen C'est un gars qui a traité ça sur un bord de fenêtre Et quand j'ai vu la vidéo ben, J'étais un peu choqué C'est la façon qu'il a traité, la quantité de produits qu'il a mis Je me suis dit ça il faut que je montre ça à mes abonnés euh, que Ça se traite pas du tout comme ça Annie. Ou peut-être on traitait ça dans les années 90 On faisait comme ça mais là Donc euh, c'est une petite vidéo qui a été publiée en septembre 2017 Donc elle est pas vieille hein donc je pense que c'est un nid de, de cette année. Hein. Donc le mieux c'est que je vous montre la vidéo. Allez, je vous montre ça et je commente en même temps. A de suite. La vidéo je l'ai mis en accéléré parce que la durée 5 minutes donc j'ai voulu raccourcir un peu et vu euh, donc là on voit on est sur un nid de frelons européens en bord de façade euh, à côté d'une fenêtre hein, qui est assez gros et hein, qui est joli même. On voit les déchets. Euh, sur le bord de fenêtre hein. la saleté sur la vitre là on voit le gars arriver avec deux bombes une bombe à mousse et une bombe euh, en spray et qui commence à traiter Donc voilà donc il n'utilise pas de poudre et c'est surtout euh, la quantité de produits qu'il met qui est quand même impressionnante voilà donc c'est quand même euh, assez impressionnant donc on voit que c'est un gars qui n'a peut-être pas l'habitude de faire des frelons hein. Je crois que cette vidéo, elle est du VAR. Elle est dans le Var, le département du VAR. Donc, est-ce qu'ils ont souvent des frelons euh, chez eux Je suppose que oui, mais les frelons européens, ils devraient en avoir quand même. Donc, vous voyez la quantité de produits. Euh... Bon, ça marche, hein, ça, tue les, ça tue les frelons. Hein. Mais bon, il y a d'autres méthodes plus simples et plus écologiques. Hein. Donc, voilà, la vitre, comment elle, elle est sale. Euh... Je plains celui-là qui va nettoyer la vitre. Hein. Ça va être bien grave tout ça. Et le gars, il s'arrête pas. Il continue à mettre du produit. Il démonte, il démonte le nid en même temps. Il ne laisse, laisse pas agir. Donc tous les autres frelons qui sont partis, bah, ils vont revenir. Et on remet du produit. On ne s'arrête pas, on s'arrête pas. Franchement, c'est dur de commenter ça. Bon après, c'est sûr, le client est content, ça marche, mais c'est vraiment pas une méthode. Et il s'arrête pas, il en remet, il n'est pas sûr de lui à mon avis. À mon avis, il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de, de les tuer. Hein. Je démonte. Ah, si tu démontes, tu n'as plus besoin de mettre de produits. Hein. Allez, on remet un peu dessus, on ne sait jamais. C'est même qui s'échappe, hein. qui arrive à survivre à tout ça. Toute cette quantité de produits, s'il arrive à survivre. Comment vous dire C'est quand même chaud quand même. Hein on voit qu'il essaye de gratter la vitre. Pourquoi tu n'as pas pris une spatule Je ne sais pas, c'est peut-être plus simple. C'est pas trop professionnel ça. Hein Je ne sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez hein pas à laisser un message sur cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu ça Est-ce que vous trouvez ça professionnel en même temps vous pouvez laisser un petit pouce bleu même si ça mérite un petit pouce rouge pour cette vidéo et voilà et pour finir un coup d'esprit, on ne sait jamais s'il y a quelques frelons qui survit à la fin. bon mais voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu donc j'ai voulu vraiment vous montrer ça parce que j'étais un peu choqué quand j'ai trouvé ça sur internet moi qui aime traiter les nids de frolos, il y a quand même des méthodes plus écologiques. Il n'y a pas besoin de mettre autant de produits. Euh, même si je sais que moi, j'en mets un peu trop des fois. Voilà, on me l'a souvent reproché et c'est vrai. Hein. Mais là, c'était vraiment le pompon quand même. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Toi qui n'es pas encore un petit dédé. Fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.